Alors, la question suivante, dans le cadre, alors j'espère que je l'ai bien compris, the, dans le cadre d'échanges de fumier paille entre céréaliers et éleveurs, est-il plus intéressant d'exporter des engrais verts, alors soit j'imagine sous forme de fourrage ou de, de, de méthanisation, et d'enfouir du fumier ou inversement Une question de Bastien. Alors, ça, c'est encore une question ambiguë. On, on reviendra sur ce dossier-là de, de, de fertilité. Euh, alors, euh, il est toujours intéressant de faire des échanges euh, parce que c'est un moyen de faire entrer de la fertilité exogène sur l'exploitation. Alors bien sûr, il y a de la fertilité qui va partir avec les couverts ou avec la paille, mais c'est une autre fertilité qui, qui va rentrer et ça permet des brassages de fertilité qui est toujours normalement positif en matière de homogénéisation de la fertilité au sein des parcelles. Euh, ceci étant dit, il faut que cet échange soit équilibré, euh, donc euh, qu'au moins il y en ait autant qui revient que, que qui partent de la parcelle. C'est mieux s'il y en a plus qui revient que qui partent. Et euh, intégrer également la gestion, euh, parce que si la gestion elle devient... Euh, coûteuse en matière de matériel, et si la, question, la gestion retarde l'installation des couverts, si la gestion peut même avoir des impacts négatifs, par la circulation dans les parcelles. Euh, donc là, on, on a un, un genre de compromisation qui n'est pas toujours facile à faire. Donc euh, oui, mais dans certains cas.